Alors vous savez pas ce qu'elle m'a encore fait Micheline Dans enfin majuscule, ils disent que de planter, ça fait du bien au moral. Alors du coup, moi, j'ai conseillé à Micheline de planter des arbres. Ben ouais, hein, parce que si tous ceux qui allaient pas bien se mettaient à planter, la planète, elle serait sauvée. Alors du coup, ce matin, elle se pointe avec une photo, la Micheline. Elle avait planté 50 arbres. Ah ça, alors elle a été euphorique. Hein. Je l'ai rarement vue comme ça. Non, mais comme si moi, j'avais cru qu'elle avait planté tous ces arbres avec ses petits bras musclés. Hein. Oh, ben ben non, ben non, elle a cliqué. Ben oui, moi aussi, je fais ça. Quelle cachotière cette petite Micheline Elle clique, elle clique en cachette